Shalom, shalom, bonjour, mon frère, bonjour, ma soeur. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission « Mon cœur t'adore ». Je ne serai pas seul, je serai accompagné d'autres bien-aimés que vous allez découvrir aussi. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue dans votre émission. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Nous allons passer assurément des moments de gloire, des moments de puissance où un cœur sera délivré, une personne aura la réponse à ces questions. Je sais que vous, parfois, vous vous posez des questions. Moi, justement, je me pose aussi des questions sur certaines choses. Parfois, sur des conquêtes. Nous allons parler de, de Josué aujourd'hui pour voir comment Josué a a eu à combattre, à lutter pour euh, vaincre le mur de Jéricho. Et nous croyons que ça sera le modèle que nous allons prendre aussi dans nos combats et que le nom de Jésus-Christ sera élevé et que lui seul, par son esprit bien sûr, il va nous conduire dans toutes choses. Parce que nous nous souvenons que Jésus a été conduit par l'esprit le, par de Dieu et il a été obéissant jusqu'à la fin. Et justement, nous avons vu les résultats. Donc je ne vais pas euh, développer là-dessus, je vais laisser... Euh, L'évangéliste Brice développé sur ce sujet. En tout cas, que Dieu vous bénisse et euh, que le nom de Jésus-Christ soit encore, encore élevé dans la vie de chacun de nous. En tout cas, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te recommander ces instants, oh Dieu. Nous voulons que ces instants éternels soient pour toi seul, éternel Dieu. Que nos cœurs puissent t'adorer. Et j'aimerais demander à toi qui me suis en ce moment, toi qui nous suis en ce moment, que tu puisses disposer ton cœur afin que tous ensemble puissions adorer pour la gloire du Seigneur. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, adore le Seigneur, attire la présence de Dieu dans ta vie. Car lorsque sa présence descend, elle change les choses, elle change les situations. Crois seulement que Dieu est là, que Dieu est parmi nous. Alléluia. Merci Jésus pour la chance d'être ici. Je suis je suis un homme, Na je Abozy moce managai, najeko to mola joe, yo koman Yoko tomola yo e, yoko mapu inanga yai yai e, yoko mapu inanga yai na bozindo ya moze na yeko yo la bo ya manangai, na bozindoya motema ngai, na eko yo yokomanyo so ngai, so yanga yaya ya e, yokomanyo so yanga yaya ya e, na bozindoya motema, na eko gumisa yoe vozinho amotema nae gotabola io como gnoso yaia io como gnoso yaia yaia io como gnoso na gaio io como gnoso yaia yaia na vozinho amotema nae go Cause indoya botema, na Hallelujah, Jesus, hallelujah. Yesi tokoma yo yesu. la na mavoko na yo papa. Potokoma ya yo yesu See si now Je suis un peu comme moi, sane na yoko guma me yo mabo konan na tomo Tout le sous Alléluia, alléluia alléluia Alléluia, Maria, Santo tout, Santo Maria, Santo Maria, Nous, sa présence en cet endroit et je crois que même vous qui nous suivez actuellement vous constatez qu'il y a une atmosphère de louange et d'adoration en cet endroit et je crois que de là où vous êtes vous êtes béni par ce qui par ce qui se passe actuellement alors comme cela a été introduit que nous avons notre texte de base c'est le livre de Josué au chapitre 6 J'aimerais juste lire quelques versets de ce chapitre, la question d'avoir une idée générale sur ce qui est dit dans ce chapitre. Et après, j'ai quelques minutes d'exhortation et je laisserai après euh, l'exhortation encore la place au chantre. Donc, je dis ceci dans Josué chapitre 6, le verset 1 il est écrit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Jésus, Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le septième jour, vous verrez cette fois, vous ferez cette fois le tour de la ville Et les sacrificateurs sonneront des trompettes Voilà. Alors, ce on a introduit, nous sommes dans un contexte d'adoration et de louange C'est vrai, je parlerai un peu de la louange Ce que la louange peut apporter dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant Dans la vie de la personne qui espère en l'éternel je vous dirais d'emblée que la louange ou l'adoration, aucun verset biblique ne nous donne la définition exacte de ce que cela veut dire. Cependant, il y a des dérivés, des expressions qui nous fait euh, euh, rappeler, qui font ressortir la notion de la, de, de la louange ou de l'adoration. Parfois on parle de célébrer l'éternel, on dit louer l'éternel, on dit euh, euh, euh, euh, se prosterner devant Dieu exalter l'Éternel. Bref. Mais le passage que nous venons de lire, quand euh, euh, euh, euh, Josué, la Bible est claire, que la ville de Jéricho était fermée et barricadée. Donc les enfants d'Israël ne pouvaient pas avoir accès à cette ville. Donc euh, ils avaient reçu la promesse de Dieu. Ils devaient conquérir Jéricho. Ils devaient conquérir Canaan. Car cela était leur promesse. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, au patriarche, et Israël devait posséder cela. Et nous voyons, lorsque nous lisons, comment est-ce que Dieu va donner la stratégie à Josué afin de, de, de, de, de, de briser, de renverser l'obstacle qui était devant eux. Et Dieu va inspirer à, à Josué de pouvoir prendre sept sacrificateurs. Et c'est sept, sept sacrificateurs devait avoir avec eux cette trompette Et qu'ils devaient jouer Faire sonner pendant six jours Et le septième jour Ils devaient faire autant Faire sept jours du muraille Sept jours ils devaient tourner La muraille de Jéricho Et au, à, la septième, à la septième fois Au septième tour Les, les, les trompettes devaient sonner Et les enfants d'Israël Devaient pousser des grands cris et c'est là où Dieu devait leur donner la victoire. Donc c'est dit que la louange dans la marche chrétienne, elle est très importante. Nous louons la louange, qui dirait, le dictionnaire dit, la louange c'est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à une chose. Mais nous qui sommes chrétiens, nous louons, la louange est pour nous, c'est est, est un acte de reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Nous louons Dieu parce que nous reconnaissons que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous louons Dieu parce que nous reconnaissons qu'il a fait des choses dans nos vies. Nous louons Dieu parce que nous, nous croyons, nous avons la foi, qu'il fera encore des grandes choses devant nous. Voilà pourquoi le chrétien appelé à louer l'éternel, à le louer. Nous devons louer, louer Dieu parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de, au de ce que je peux traverser, de ce que je peux connaître, de ce que je peux vivre. Israël, avant que les murailles ne puissent s'écrouler, ils ont commencé à louer Dieu. Donc commence à louer Dieu avant que tu ne vives ton miracle. Avant que tu ne voies ce dont tu attends, avant, avant que la porte ne, ne, ne s'ouvre pour toi, commence à louer le Seigneur. bien aimés on ne saurait définir Dieu ou la manière dont il est appelé à agir, mais nous en tant que chrétiens, nous reconnaissons l'autorité, le pouvoir, la puissance qu'à la louange. Un chrétien normal est appelé à louer l'éternel Dieu, peu importe les circonstances et le où les données autour de moi. Et les données que je traverse, que je vis, ne seraient m'empêcher à le louer. Ne seraient m'empêcher à le célébrer. Alléluia. Voilà pourquoi David pouvait dire un jour, alléluia, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Bien aimé, tu ne mourras pas. L'éternel te mettait en vie parce que tu dois vivre les œuvres, les œuvres de Dieu dans ta vie. Parce que tu vas voir ce que Dieu a promis pour toi. Tu verras cela, peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe le nombre de tes, de tes années dans la marche chrétienne Peu importe ce que tu traverses, ce que les gens racontent à ton sujet. Moi je t'annonce maintenant que tu m'écoutes, tu seras en vie parce que tu es appelé à célébrer Dieu. Tu seras en vie parce que tu appelles à louer l'éternel. Oui, tu le loueras parce que Dieu va faire écrouler le muraille, la muraille qui est devant toi. La muraille qui t'empêche d'avancer, la muraille qui t'empêche à vivre le miracle. La muraille qui t'empêche à témoigner Dieu. Va s'écrouler parce que tu connais que tu, tu as la certitude, tu as la foi en Dieu. Voilà pourquoi je t'invite dans le chaos de ta vie, dans le désastre de ta vie, de ta famille, de ta maison. De ce que tu vis, tu traverses. Alléluia, loue-le, loue-le, loue l'éternel loue loue Dieu. Il y avait l'arche qui était avec eux en dehors des trompettes, des sacrifices. Il dit L'arche était devant eux. L'arche c'est synonyme de la présence de Dieu. Donc ne peut louer l'éternel que celui qui a Dieu en lui. Celui qui a réussi Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Jésus, attends, je t'inviterai à faire une prière avec moi. Mais je t'annonce d'abord, c'est important de louer l'éternel. Quand tu le connais, tu le loues. Et dans la Bible, nous avons ces deux exemples. Donc il y a Jéricho, parce que le peuple a loué l'éternel. C'est vrai, la louange peut se faire de plusieurs manières, selon de religion, selon de coutume ou de tradition. On peut louer Dieu par nos offrandes, nous apportons. Lorsque nous apportons notre offrande dans la maison de Dieu C'est une forme de louange Nous reconnaissons que ce que j'ai C'est Dieu qui me l'a donné Alléluia Donc je ne peux me retenir de lui apporter l'offrande Lorsque nous contribuons de diverses manières Dans les projets d'église, dans les projets d'évangélisation Lorsque nous, nous, nous, nous donnons nos offrandes Nous donnons notre argent Nous, nous donnons notre contribution C'est une manière pour nous de reconnaître que Dieu est vivant pour nous Alléluia On peut aussi louer Dieu avec la danse Lorsque nous dansons dans la maison de Dieu lorsque nous dansons C'est une forme de reconnaissance à l'égard de l'éternel Voilà pourquoi David, le roi, roi qu'il était à son niveau Pouvait louer Dieu lorsque l'arche est rentrée à Jérusalem Bible dit que David a loué, il a dansé Dieu à tel point même sa femme était offusquée de voir Comment ce que son mari pouvait louer Dieu dans cette dimension-là la, la, la, reine, la reine peut dire, mais comment mon mari peut louer Dieu Non, mais David louait Dieu parce qu'il sait il sait pertinemment qu'il était dans la brousse C'est est devenu roi C'est parce que l'éternel qu'il a fait asseoir au trône en Israël Donc il ne pouvait pas se retenir de louer Dieu Loue l'éternel, ne te retiens pas De pouvoir le louer, de pouvoir le célébrer Par des danses, alléluia, parce qu'il est digne Alors je disais ceci, il y a un autre exemple euh, Qu'on nous parle dans le livre de Deux Chroniques au chapitre, chapitre 20 Et là nous voyons le roi Josaphat On lui donne l'information qu'il y a au moins trois peuples qui venait pour envahir Jérusalem, pour envahir Israël. Et vie dit que le roi fut dans le tourment. Il a eu peur. Il dit, mais comment je vais m'en sortir Il va décréter un jeûne en Israël. Et tout le peuple était en jeûne et en prière. Et Dieu va susciter un prophète pour les rassurer en leur disant, soyez en paix, l'éternel combattra pour vous. Alléluia. Et Dieu va dire au roi Josaphat de placer devant l'armée les centres les chantres devaient être au devant de l'armée. Donc les centres devaient chanter des cantiques, de louanges à l'éternel. Célébrer Dieu. Afin que Israël puisse avoir la victoire devant les Moabites et les autres peuples qui venaient les attaquer. Et le roi Josaphat a obéi à la voix du Seigneur. Et il a mis devant les centres. Les centres étaient en train de chanter, de louer l'éternel. Et il dit, quand il chantait, il disait, louez soit l'éternel car sa bonté durera toujours. Alléluia. Je dis à quelqu'un, loue Dieu dans ta vie. Parce que sa bonté dure pour toujours, gloire à Dieu Dans ta maladie, loue-le, car sa bonté dure pour toujours Donc ta sécheresse financière, je t'annonce que le Seigneur va pouvoir L'eau va jaillir du rocher en ta faveur Mais loue-le d'abord, parce que sa miséricorde dure à toujours, alléluia Nous le célébrons de tout notre cœur Parce que mon Dieu, notre roi il est vivant, Jésus, c'est lui, le roi véritable, le Dieu, le sauveur de l'humanité. Et nous croyons qu'il existe et nous croyons si nous sommes en vie parce que l'éternel le veut. Alléluia. Donc il est digne d'être célébré, il est digne d'être loué. L'or à Dieu. Je ne veux pas être long, mais toi qui m'as écouté, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je voudrais profiter de cette opportunité en tant qu'évangéliste pour te faire un appel. J'ai dit ceci. Josué, les sacrificateurs, ils avaient les trompettes Mais il y avait l'arche qui était là L'arche c'est l'image de la présence de Dieu Pour que tu aies la victoire dans la louange Tu dois avoir une intimité avec Dieu Alors toi qui me suis Tu vas reprendre Ou répéter cette prière après moi Peu importe ton péché ou le mal Le Seigneur t'aime Et Dieu a un plan merveilleux pour toi il, va te, il veut te racheter de cet état Parce que le Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Moi aussi j'étais perdu comme toi. Mais un jour, j'ai écouté sa voix, j'ai entendu sa parole. Cette parole a résonné dans mon cœur comme un marteau. J'ai ouvert la porte de mon cœur afin de le recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Alors toi je t'invite aussi de le faire maintenant. Réponds cette prière après moi. Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je te loin de toi. Mais maintenant, après avoir écouté ce message, je te reçois dans ma vie comme sauveur et Seigneur. Change ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Transforme-moi par ton esprit. Utilise-moi, Seigneur, par ton esprit, que ma vie serve de louange. A ta gloire Au nom de Jésus Amen C'est C'est Seigneur et j'aimerais dire à toi qui nous suit maintenant, nous allons interpréter une chanson euh, qui, est, euh, qui a comme titre Saint Jola, comme nous venons de parler tout à l'heure de la louange et de l'adoration. J'aimerais vraiment t'inciter à, à glorifier les seigneurs. N'attends pas que les seigneurs te donnent au-delà de ce que tu possèdes. Dos Anjola, comme a passé. Oh, Oh, tout est accompli compris le point de la ta abongito yemela yo Kusangola Oya Kongola bakanga yi angwete akufa Tambo yo na pesa yendi niye ay ay ay ay Visitacion ay unsambenanga Visita, inalibota Et quoi ça, nature. sous Que je te glorifie, aïe aïe aïe aïe Je n'attends pas que tu me donné de delà de ce que je désire Pour que je te dise merci Aïe aïe aïe aïe Ce que tu as fait dans ma vie est tellement suffisant Pour que je te glorifie A sur son trône Il est dit de loin Et t'es là yes sous mololo, mon, mon, lolo mon, mon, mon, mon, mon. Sanjola, oui, oui, Sanjola, oui, yes Sanjola, oui, oui, Sanjola, Sanjola, Sanjola, pas si tu peux me nous par ces inquiétudes, tu ajouter une coudée à la durée des amis. Oh, oh, Que Dieu soit loué. C'est le cantique que vous venez d'écouter maintenant, tout à l'heure. C'est une chanson qui est euh, dans mon album, dans mon nouvel album, euh, qui a comme titre « Jamais sans Jésus ». Si vous avez aimé la chanson, allez sur YouTube, vous verrez les clips et toutes les chansons à l'intérieur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Achetez pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse. <musique>